Dans cette vidéo tutoriel on va voir comment faire des transitions super facilement dans Adobe Premiere. Alors dès que tu commences à chercher des transitions sur internet tu vas avoir immédiatement des pubs en tout cas moi c'est ce que j'ai sur Instagram, sur Facebook et compagnie qui vont te proposer des packs de transitions avec 400, 500, 600 transitions crois-moi s'il y a bien un truc que tu ne veux pas, c'est avoir un pack avec 600 transitions dans première pour essayer de la choisir. Je vais te montrer un pack plutôt simple qui est complètement gratuit, qui est complètement hyper simple à utiliser. Tu prends, tu fais glisser avec ta souris, tu poses et tu as déjà le son et la petite transition qui va bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut en abuser parce que c'est rapidement lourd hein, comme euh, les Jean-Michel PowerPoint du lundi matin en réunion qui en mettent un petit peu trop pour changer de texte. Mais il faut avouer que c'est quand même super sympa quand on commence le montage vidéo. Alors on se retrouve sur l'ordi avec le plugin installé donc qui est fait par un mec qui s'appelle Mr. Horse. Ça s'appelle Première Composer, c'est entièrement gratuit, c'est compatible et PC et Mac. Vous cliquez sur télécharger, il va falloir créer un compte, hein, choisir avec un petit mail et un petit mot de passe. Je vous laisse faire ça parce que ça c'est plutôt simple. Donc à savoir que dans Première Composer vous avez non seulement des transitions mais aussi des petits packs de textes avec des petits effets euh, plutôt sympas. Donc je vais vous montrer tout ça dans Adobe Première. Je vous ai placé ici euh, deux vidéos donc ici une en bleu qui est euh, un petit morceau du tutoriel euh, sur euh, comment créer des lives facilement avec Streamyard. je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vu et puis ici on est en extérieur avec ma vidéo sur les trépieds pas cher on va juste aller garder euh, comme ça hop le petit bout ici donc voilà on a un petit bout de la vidéo euh, la partie bleue et puis un petit bout comme ça du trépied en extérieur et donc le but ça va être d'aller faire comme ça une transition euh, entre ces deux parties, la partie bleue et la partie verte de la manière la plus simple. Alors moi avant j'utilisais des packs de transition de l'excellente chaîne YouTube anglaise si vous comprenez l'anglais, même si vous comprenez pas l'anglais franchement c'est assez facile à utiliser, de la chaîne Orange 83 que je vous invite à aller consulter si vous voulez d'autres packs de transition, ils sont assez sympas mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas euh, drag and drop donc c'était c'était un petit peu plus compliqué, un petit peu plus casse pied à utiliser. Même si on pouvait contourner la difficulté. N'oublie pas qu'en description tu as un lien pour t'inscrire et recevoir mes vidéos exclusives avec mes astuces du tournage au montage pour bien décoller sur YouTube. Donc une fois que vous avez installé Premiere Composer et que vous avez créé le compte, eh bien dans votre Adobe. Première, vous allez aller ici sur fenêtre, extension, première, composer, vous cochez ça et vous allez récupérer cette petite fenêtre en plus que vous pouvez mettre où vous voulez comme toutes les fenêtres de première puisqu'on peut personnaliser l'interface absolument dans tous les coins ce qui des fois vous pose problème. Si vous cassez tout dans première et que vous êtes débutant, la solution se trouve ici donc rétablir les positions enregistrées. Voilà, c'est un bouton qui vous sert assez souvent quand on commence sur Adobe Premiere et qu'on casse tout à force de bouger les fenêtres. Sur Première Composer, ici, vous allez trouver le Starter Pack avec différentes choses. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est les transitions. Mais je vous invite à aller voir les petits effets de texte qui sont assez sympas. Vous avez... Euh, comme ça, des apparitions, des disparitions, des petites animations comme ça de texte très euh, sympathiques hein, pour faire vos effets et puis pour euh, muscler vos montages, les rendre un petit peu plus dynamiques, ce qui est très important dans les vidéos YouTube pour garder l'attention des gens. Ici, les transitions, ce qui va être cool, c'est que vous avez directement comme ça un aperçu. Donc les plus, les plus connus ça va être les effets de zoom des zooms et puis les effets qui tournent l'écran comme ça dans les deux sens, dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement. Mais vous avez comme ça aussi des déplacements latéraux de bas en haut, de gauche à droite, des choses comme ça. Donc si par exemple ici je prends top left et que je fais glisser comme ça ici. Hop, je relâche. Alors là, je vous invite surtout à ne rien toucher pendant euh, les deux petites secondes où l'ordinateur pose la transition parce que ça fait pas mal de choses en automatique. Et donc ici, si je zoome énormément, hein, donc je maintiens alt ou je maintiens commande sur Mac et je fais défiler ma molette ou alors je chope comme ça le petit rond euh, de euh, l'ascenseur scroll que je fais défiler pour zoomer et dézoomer dans première et donc je vais ici voir ma transition. Alors vous voyez qu'ici je l'ai posé pas exactement au bon endroit puisque le but c'est qu'ici il y ait la partie euh, rose enfin les deux parties roses en fait qui viennent vraiment se caler entre ma vidéo de gauche et ma vidéo de droite. Donc ici on n'est pas en 50% à gauche 50% à droite mais vous voyez bien l'endroit où ça coupe. Et donc ici si je vous lis la vidéo et donc vous voyez que le son qu'on appelle le whoosh, le petit whoosh est déjà directement intégré. Attention à ne pas écraser si vous avez des pistes avec de la musique ou de la voix. Il faut faire attention l'endroit dans lequel vient se poser le petit son hein, qui est ici euh, le petit bout de verre qu'on voit là. Et donc, vous avez directement votre transition qui est là. Et puis, si ce n'est pas cette transition que vous voulez, vous prenez, vous la dégagez. Vous allez ici dans rotate. Vous prenez le rotate. Vous posez. Alors là, je la pose directement au bon endroit. Donc, vous voyez pour bien qu'il y ait la première partie de la transition qui soit sur ma vidéo de gauche et puis la deuxième partie de la transition qui soit bien sur la vidéo de droite. Je pose comme ça. Je lâche les mains pendant deux petites secondes. Je me positionne juste avant. Je fais lecture. Alors là vous voyez que ça rame, si ça rame comme ça dans première sur une transition un petit peu dynamique ou sur un endroit où il y a des petits calculs à faire et que votre ordinateur ne supporte pas trop ça, pour ça il va falloir faire un point d'entrée et un point de sortie. Alors un point d'entrée euh, dans première, vous vous mettez un petit peu avant votre transition vous appuyez sur i, i comme input, comme entrée, vous vous mettez un petit peu après la transition et vous appuyez sur o comme output, comme sortie et puis euh, vous appuyez comme ça sur entrée et du coup première va calculer en fait de là à la du point in vers le point out ce qui fait que ce qui était rouge comme ça au dessus de votre timeline va passer au vert et sera entièrement fluide parce que première aura fait comme s'il a déjà extrait cette partie là de la vidéo une petite dernière pour la route donc le fameux zoom in zoom out donc je zoome dedans je zoome dehors qui est très très sympa encore une fois ne pas en abuser alors ici elle fait exactement la même durée donc j'ai plus qu'à la poser hop vous voyez qu'on a récupéré du rouge au-dessus de la transition, ça veut dire que ça ne va pas être totalement fluide si je lis avec première. Donc j'appuie sur entrée, première. Recalcule du point in au point out et à ce moment là c'est entièrement fluide avec le zoom comme ça vers l'avant qui est plutôt sympa. Donc n'abusez pas de ces transitions. Hein. La transition qui reste la reine, ça reste le cut, le cut, le cut et pas autre chose. Hein. Au cinéma vous voyez pas des choses qui tournent comme ça dans tous les sens. N'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu qui va bien et de poser les questions et de me soutenir en commentaire et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Manu de geek.fr. Ciao